chiwa minasan les amis c'est mémoire de légende et bienvenue dans l'épisode 13 à la recherche du phénix partie 3 et peut-être la dernière hein, j'espère on a retrouvé enfin cette petite clé euh, qui nous pourrait être utile puisqu'on avait rappelez-vous cette boîte qui contiendrait un sabre ou une épée enfin, de la c'est la même chose euh, et justement cette boîte est enfermée enfin ce sabre est enfermé dans cette boîte et du coup il nous fallait, il nous fallait la petite clé donc là on va ah bah ben voilà. en plus on a une interaction qui nous permet d'aller à le c'est pour le chat, et on va aller utiliser la clé, voilà. Yeah, it opened. This sword, it has... bien on peut le faire marcher avec le sabre c'est absolument génial et bon forcément le sabre ne va strictement nous servir à rien donc à mon avis je pense que ça doit être caché ici qu'est ce que c'est C'est le sabre ou c'est l'empreinte on voit pas ouais c'est le sabre why is that here what's this slot for du coup ben, on va le mettre dedans alors une fois qu'on aura trouvé ce phénix on passera à autre chose forcément mais du coup on va s'arrêter en si bon chemin pour un troisième épisode, enfin pour un futur épisode mais sur autre chose du coup parce que je pense que c'est là qu'on va enfin peut-être trouver le phénix donc là voilà, okay. il a mis le sabre bien comme il faut et là à mon avis ici c'est l'empreinte l'empreinte maîtresse voilà l'empreinte maîtresse du Médaillon des Azuki euh, transmis that shape. de génération en génération. Why is that here? Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre. À moins qu'il faut faire. Ouais, il va falloir faire l'interaction. J'ai fait une bêtise. Alors là. Voilà. Et on le met. Et mais si mes souvenirs sont bons, normalement, on a. On a une pièce cachée qui nous mène dans une okay. cave. Oh! Qui Wow, so it was a switch. C'est ça ouais, donc c'était un passage secret en quelque sorte. Et c'est pour ça en fait qu'il nous fallait tout simplement cette lampe, puisque comme on sera dans une cave, on va descendre. Alors c'est quoi c'est.. Residence basement, ouais ça doit être une cave, quelque chose comme un nouveau des sortes. Ça va, on a la petite jauge de batterie qui nous dit qu'elle est parfaite, de toute façon on en a deux Et c'est parti, voilà Et un truc vraiment con à vous dire, c'est que si on n'avait pas de lampe Et que si on avait le sabre et le, le médaillé en question euh, activé et qu'on avait la porte ouverte On ne pouvait pas accéder directement à la cage puisque forcément trop sombre, on ne peut rien y voir Alors, euh, où on est C'est par ici, voilà alors il fait vachement sombre, c'est bien ça le problème, on va peut-être bien trouver quelque chose, on va essayer de récupérer tous les objets en question, si ça va kind of father used it. Alors ça, ça doit être un une sorte de une potion, quelque sorte, qui permettait de, de guérir, une sorte de médecine chinoise, c'est quoi un bol ça un bol une assiette cup does this have something to do with my family un petit bol de saké enfin pour boire le saké euh, en général on va fermer tout ça alors euh est-ce qu'on va peut-être trouver quelque chose ah qu'est-ce que c'est ça it's a paperweight ouais donc ça va pas vraiment servir à grand-chose euh Putain, c'est vrai qu'il fait vraiment noir. Euh, alors, est-ce qu'il y a des choses ici intéressantes Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, après c'est des bricoles, donc euh, ça n'a strictement aucune importance. Et ici, on va peut-être trouver. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est What strange paper. It doesn't look Japanese at all. Where did Father get this? What strange paper. On va pas la prendre, non. Donc on peut pas le prendre du tout. Donc on va la laisser tomber. Et ici. Ah Une photo Alors, qui c'est Donc le père de Rio, quand il était un peu plus jeune, Bien trouvé. Ah, alors attends. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce coin Qu'est-ce que c'est ça Une boîte d'allumettes Ouais. Ouais, une boîte d'allumettes. Alors, donc c'est pas ici. Est-ce que c'est pas plutôt par là-dedans Ah ça c'est la hache pour eux. Qu'est-ce que c'est ça Un shuriken ouais. Ou un. Je sais pas comment on appelle ce genre de truc. Non, c'est pas ici. Alors, ça ne peut être que. Alors. Ah Et ici, on n'avait pas regardé ici. On va le trouver ce miroir. On va le trouver. Alors, est-ce qu'il faudrait... Je vois qu'il y a des cales. Ouais, je vois des cales, ça... Ça ne peut être qu'ici. Voilà, c'est là. Alors... Ouais, mais pourquoi il bouge la caméra sans cesse Alors, on va aller pousser tout ça. Voilà. On va tirer tout ça. <cười> Ça, ça m'étonnait pas qu'il y avait des griffes, du coup, il y avait un indice euh, vraiment euh, intéressant à voir. Donc là, on va pouvoir regarder, pas besoin de rejeter un oeil sur les notes, puisque. Voilà! Huh? That wall. the color slightly different. Comme c'est pas le même, c'est pas les mêmes couleurs, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui a été refait, donc on va prendre la hache. Non, je veux la hache, je veux pas. Voilà! Can I break the wall with this axe? Hop, et on va aller... Et on va aller chercher... Voilà. Where would I hide it? On va aller taper ici. Ah C'est juste un jeu d'interaction en plus à, plus à faire, faut juste appuyer sur le bouton A pour, pour donner un bon coup euh, dans ce morceau de mur pour essayer de récupérer. Euh, box. Alors, est-ce qu'on va peut-être trouver euh, ce médaillon Réponse maintenant. Got it. Ouais, et ben voilà. Enfin trouvé ce médaillon. Ça Phoenix y est. Mirror. à la surface et du coup tout ce qui va nous rester à faire c'est d'appeler le maître chen pour dire que enfin on a retrouvé le médaillon et qu'on va pouvoir se rendre directement euh, une fois de plus euh, à Miyama pour lui montrer et avoir un peu plus de détails concernant euh, concernant notre père you, you found the mirror So that's the Phoenix Mirror? It's kind of creepy, eh? I feel like it's pulling me in. ryo Rio san stop it, please! You think it could be cursed? No, I don't think it's cursed. Uh? I have a feeling about it, but I can't explain. Hey, see what I mean? That's dangerous! Are you possessed? Folks, euh, get real, would you? What? I'm serious! Enough. Give me some time alone, okay? Uh, sure. I should take this mirror to Master Chen. Je comprends pas pourquoi des fois les... les, les dialogues sont complètement con. Hein, rappelez-vous dans le dixième épisode quand on venait de rencontrer quand, quand on a dû éviter les gardes euh, la nuit euh, avec le maître Chen enfin euh, pour rencontrer le maître Chen euh, quand on avait enfin pu le rencontrer ce fameux maître, il nous avait dit qu'il y avait un deuxième miroir quand on s'était fait voler euh, le miroir du dragon il nous avait dit, rappelez-vous euh, qu'il y a un deuxième miroir qui s'appelle le miroir du phénix qui est chez vous et que une fois que vous l'auriez retrouvé, il faudra me rappeler pour me prévenir que vous l'avez et venir me voir donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler mais du coup voilà j le problème c'est que j'ai oublié le numéro de téléphone alors euh, le numéro c'était quoi déjà c'est 04 alors on va retourner au début 04 04 euh... ouais, putain, je sais même plus le numéro du télé... téléphone du coup euh... Alors, on a le mot de passe, mais ça je m'en fous. 04, 68, 61, 56, 47, voilà. 68, 61, 56, 47. Alors... Alors... 61... Ah merde, je me suis trompé. Ah. Ah. Ah putain, on va recommencer à 0 bon, allez, on, on raccroche et on recommence Allez Donc 68 euh, 61 Donc pas besoin forcément de faire le 0,4 Pour composer le numéro en, en question Ça sert à rien, ça nous faut gagner un peu de temps euh, 56 ah. The phone number you have dialed is no longer in service. Please check the number and try again. A few moments later. Eh bien y arriver quand même un jour. <rire> Hello. Mother Earth. Euh, alors je crois que c'est 9 Dragons si j'ai pas de conneries. Nine Dragons. Oups. Ah merde. <rire> Hello Father's Heaven Euh... Attends. Mm. Father's Heaven... Com comrades, je crois que Comrades... Oups Oh putain Damn 3.28 A.M. Putain, <laughs> j'ai pas encore envie de me trouver, sérieux uh, Father's Heaven, Nine Dragons, Mother's Earth, Comrades... Comrades... Okay. Father's heaven. Voilà. Bien ce qui me semblait. Father's heaven, nine dragons, nine dragons. Warehouse voilà. number eight. Master Chen, please. Excuse me, but you are. My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah, I found the mirror. I'll tell my father. Come to warehouse number eight. Sure. Voilà, putain, hey, il était temps quand même sans déconner parce que là c'est vrai que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas joué à cette série alors euh... Yamanocé, on va aller à Doguita du coup ça sera beaucoup plus rapide pour prendre le bus et on va s'arrêter comme à la fin du premier CD à l'arrêt de bus et on reprendra le, futur, le prochain épisode du coup ça sera pour moi beaucoup plus rapide donc là il est 18h44 donc là il doit déjà faire nuit Puisqu'on est encore en pleine période de Noël euh... Ouais putain franchement il fait noir de chez noir Donc du coup ouais le prochain épisode va se passer dans la nuit Et on va se quitter là dessus, on va finir cette petite ligne droite On va faire vite Hop La fameuse Nozomi alazaki qui bosse jusqu'à 22h du soir d'ailleurs pour les fêtes de Noël Alors c'est vraiment vraiment ce qui est bien, c'est de telle date à telle date, euh, des décors changent, donc vous voyez forcément bah, le Père Noël qui est ici, hein, même si c'est vraiment plus la période, étant donné qu'on est au mois de mai. Donc j'espère que les bus... Il y a encore des bus ici. Euh, je l'espère. Donc du coup on va l'attendre sagement en attendant euh, en attendant que le dégel se passe. Et donc du coup, c'est ici qu'on va se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à... Attendez, il y a un truc. Ah bah oui, forcément, il est 19h. Ça m'a fait une frayeur du coup, je pensais que du coup les bus étaient terminés. Donc j'espère qu'il y en a encore la nuit. On attend, on attend. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vraiment pas sortir de la ville. Enfin, vraiment, ça se limite à, ça se limite à pas grand chose. Regardez, je peux... Ça se limite vraiment à l'abri de bus. Donc, je ne peux pas euh, réellement avancer. Est-ce que il y a un putain de bus qui va arriver Non, c'est fichu rien. Ah bah, voilà. Le bus arrive dans, dans l'autre sens, donc du coup, il va arriver. Et. Pour une fois, c'est ici qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 13. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, ce qui me fera énormément plaisir pour avoir votre retour. Un pouce bleu sera très très important. Enfin, c'est important les pouces bleus forcément, si vous avez liké cette vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 14, médaillon trouvé, Saïma la